Dernièrement, il y a eu des revues, ou une revue qui a été publiée en l'hommage euh, du procès d'ouverture du 4-5 janvier euh, 2015, à savoir la revue de Charlie Hebdo, dont les titres étaient « Tout ça pour ça ». Donc on voit encore une fois que notre prophète Mohammed alayhi wa sallam a été euh, encore une fois dans la revue et caricaturisé. Alhamdulillah, mon frère, ma soeur, es-tu triste, offensé, déchiré de l'intérieur à cause des caricatures qui ont été republiées sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Si oui, alors réjouis toi réjouis toi Car tu possèdes une foi en Allah et son messager et ceci est une clé vers le paradis Cependant, il se peut que tu te poses des questions tu te soucies comment réagir face à cette provocation C'est pourquoi dans cette vidéo tu trouveras des indications sur comment réagir face à cette épreuve avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu médites sur cette histoire. Au tout début de l'histoire de l'humanité, lorsque les gens se sont plongés la première fois dans le shirk, dans l'association à Allah, le fait d'adorer quelqu'un en dehors d'Allah, Allah a envoyé un messager, un messager pour les appeler de revenir à Allah et d'abandonner tout culte en dehors de lui. Mais, ce peuple l'a traité de menteur et ils ont mécru en son message et ils se sont moqués de lui. Et ils ont instauré pour la première fois de l'histoire de l'humanité cette tradition satanique qui est de, le fait de se moquer des prophètes. En effet, il n'y a pas un prophète ou un messager qui ne s'est pas fait insulter. Et dans toute la globalité, que ce soit le prophète Chouaib, quand ils ont dit « Ma mima on ne comprend que très peu de ce que tu dis. Alors que Chouaïb, subhanallah, il lui a donné une allocution extraordinaire. Lorsqu'il parlait, il se faisait comprendre par tout le monde. De celui qui cultivait à celui qui ne l'est pas. Et donc Shuaib jouissait justement de cette faculté, de cette donation de la part d'Allah. Et d'autres prophètes encore, Nuh, alayhi salam, ou encore d'autres messagers qui sont venus par la suite. Et notre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas tardé de faire ce qu'on appelle euh, les frais de justement ces accusations mensongères. Donc ceci est une coutume satanique, bien évidemment, qui remonte depuis l'époque des premiers prophètes et messagers. Le prophète nous a annoncé les couleurs. Il a dit que vous allez être persécutés. Lui-même, même après sa mort, on ne le laisse pas tranquille. Alors, comment réagir face aux insultes envers le prophète Certains musulmans se font tromper par des groupes extrémistes qui prêchent la violence en citant des textes hors contexte et qui ne prennent pas en considération notre contexte actuel en tant que musulmans en France. D'autres vont dans l'autre extrême. et louent les dessinateurs qui ont insulté notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. Je pense que la meilleure réponse à cette question, c'est le comportement même, du prophète. On rapporte où un homme il a dit J'ai vu le prophète wa sallam, en période de paganisme dire aux gens Dites la ilaha Allah. Il n'est de Dieu si ce n'est Allah. Ta Vous connaîtrez le succès. Des gens lui crachèrent au visage d'autres lui jetèrent de la terre et d'autres l'insultèrent jusqu'à l'heure du midi. C'est alors qu'une femme vint à lui avec de l'eau. Il se lava le visage et les mains et dit Ma fille ne t'inquiète pas pour ton père C'était sa fille Zaynab. Radiyallahu anha. Lorsque le prophète s'est dirigé vers Taif Qui est une petite ville à côté de la Mecque Il a prêché les gens à l'islam Mais les notables parmi eux n'ont pas accepté son message Pire encore, ils ont appelé les idiots parmi eux et les esclaves pour qu'ils se moque de lui. Ils se sont mis alors à jeter des pierres sur notre prophète wa sallam, en l'insultant et en lui adressant des grossièretés. Après cet épisode, le prophète wa sallam, il a pris le chemin de retour vers la Mecque. C'est alors qu'un ange, l'ange des montagnes qui est venu au prophète wa sallam, il lui a demandé Je sais ce que ton peuple a commis envers toi. Si tu veux, je renverse cette montagne sur ce, ce peuple. Mais le prophète wasallam, qui est une miséricorde pour l'humanité il a dit J'espère qu'Allah sortira de leur progéniture des gens qui vont adorer Allah sans rien lui associer. Dans cette histoire, il y a plusieurs enseignements à retenir. Premièrement, la souffrance que le prophète wasallam, a enduré pour nous transmettre la religion d'Allah pour nous transmettre l'Islam c'est pour cela qu'on doit le vénérer énormément et qu'on lui doit tout notre respect. Le prophète, sallallahu wasallam, est sacré pour les musulmans. C'est pour cela qu'il est inadmissible qu'un musulman défend ceux qui font les caricatures. Parce que c'est le meilleur des hommes. Il n'y a pas plus mieux que lui, sallallahu alayhi wa Faut-il juste lire sa biographie et les faits qui ont, qui ont été relatés yani, subhanallah, Le concernant ou en son nom. Deuxième enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Il, il ne s'est même pas défendu alors qu'il était fort physiquement. Il pouvait se défendre et blesser les gens qui, qui, qui l'insultaient. Mais il ne l'a pas fait. Il sait que la violence ne donne que de la violence. Donc là, on retient que Subhanallah, le prophète, il a patienté. Lorsque ça, ça le concerne lui-même, il a patienté. Pourquoi Parce que, vous savez, on a un prophète, en plus qu'il est prophète, en plus qu'il jouit certes des meilleures mœurs. Tu jouis certes des meilleures mœurs. Voilà, il a Il a une faculté que personne n'y a. Vous savez, c'est quoi C'est qu'il arrive à tourner le dos à des gens qui le provoquent. Et troisième enseignement, la miséricorde du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam envers les gens, il n'a pas demandé, il n'a pas invoqué Allah contre, contre eux. Au contraire, il a, il a espéré pour qu'ils changent leur situation, pour qu'ils changent leur mécréance vers la foi. Même lorsqu'il était chef d'État, il a pardonné ces mêmes gens qui l'ont sorti de chez lui, ils l'ont sorti de la Mecque, ils l'ont insulté, ils ont tué ses membres de famille. Ils ont tué énormément de musulmans. Ils l'ont même blessé lors d'une bataille, comme on avait dit. Et après tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Pas de blâme envers vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Et c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors que faire oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était indulgent, il ne, ne s'est jamais vengé pour, pour lui-même. Oui, Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui, qui a pris en charge la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que doit-on faire nous en tant que croyants Il faut profiter de, de cet intérêt pour notre religion, l'intérêt des gens pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de leur montrer le, le vrai visage du Prophète wa Il faut faire le buzz autour du Prophète Muhammad wa Parler de sa vie Parler de, de son bon comportement Parler de la sirah du Prophète wa Partout Ne pas se faire provoquer C'est une provocation Et s'il avait été présent voilà oh il n'aurait que faire de ce qui se passe aujourd'hui Par rapport à son nom Parce qu'il sait que le plus important c'est de faire de l'ombre Parce qu'il sait que le plus important c'est de préserver l'emblème de l'Islam avec les valeurs de l'Islam tout en convainquant le maximum de personnes à cette vérité qui est, qui n'existe de Dieu qu'Allah Azza wa Jalla. Il faut à tout prix éviter de caricaturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par notre comportement à nous. Tu t'appelles Ahmed, tu t'appelles Mohammed. Et tu te comportes d'une façon qui est la pire au monde. N'es-tu pas d'une certaine façon en train de caricaturer les prophètes alayhi wa sallam, Parce que c'est qui qui donne cette image mauvaise de l'islam et du prophète de l'islam si c'est les musulmans On doit améliorer notre comportement. Certains musulmans vont maudire les auteurs des caricatures. Mais ce qui est mieux et ce qui est la voix du prophète c'est le fait d'invoquer en faveur des gens, invoquer Allah pour la guider des gens. D'ailleurs, regardez l'histoire de d'Arnaud Van Dorn. Il participait à la production et la diffusion du film Fitna qui était fait contre l'islam et les musulmans. Mais lorsqu'il s'est intéressé à l'islam, il a accepté la foi et il s'est converti à l'islam. Walhamdulillah Barak Allah a wassalamu par lui dire que Saddam